If you close, you are... On va aller voir mon nouvel appartement bougez de là Ça va passer mon Moi vous savez, je serai très bien mes clients Toi t'es mon poteau Toi t'es mon poteau Et hier j'ai gagné la voiture au casino grâce à la technique des 3 secondes là J'ai vu une vidéo là-dessus Regardez c'est elle Elle est trop belle Oui Tony bah voilà les gars, hein, première vidéo sur GTA, j'espère que ça vous plaît. Ouais, même si ici je suis niveau 20, faut savoir que je joue à GTA depuis presque 10 ans en vrai. Hein. Ouais, j'ai pas tout juste de début de petite précision quand même. Par contre, il est où le garage J'ai trouvé Bon déjà, ça fait plaisir d'avoir un garage à 10 places. Là, t'as la super voiture à presque un million de dollars. Puis t'as la petite moto à 30 000 dollars, voilà. Je me l'étais prise parce que bah, les motos, c'est vachement pratique quand même au début. Ouais, ça va, je vois à la porte. Ouais, ça va... Ça va, j'ai un, un chouette appart, c'est cool, ça fait plaisir. Ça n'a pas trop changé depuis 2013 apparemment, donc c'est cool. Moi j'adore la chambre. Puis petite vue sympa, bon c'est pas la meilleure vue du monde mais ça va, j'aime bien. On a la petite salle de bain, très sympa aussi honnêtement. Je préfère cette salle de bain là que celle qu'on a dans les apparts ultra chers. Le dressing, ok ok ok. Non bah je suis contente, hein. je suis contente de l'avoir pris parce que ouais du coup il faut savoir euh, quand j'ai commencé, enfin quand j'ai recommencé cette partie là Ce que j'ai fait c'est que j'ai directement avec euh, quelques missions Bah enfin, vous voyez il y a des sortes de missions comme la chasse au trésor Et quand t'as fini la mission bah tu te retrouves avec une arme Et euh, il faut tuer genre euh, x personnes pour avoir euh, le bonus de 200 000 ou 250 000 Et moi j'ai fait ça j'ai pu acheter la boîte de nuit. Bah, ben maintenant, avec la boîte de nuit, je vais gagner 50 000 tous les 45 minutes à peu près. Donc voilà, c'est très très cool. Hein. Et oui, ici c'est business avant tout. Hein. T'as quoi toi Tu veux quoi Tu veux quoi Il était sur mon chemin, ça va Coucou les copains Merci madame Oui, je suis ici Oui On va aller voir Tisto Tisto Tiesto Testo, Dégagez de là Dégage Tiesto Comment ça va Aidez-moi. Il est heureux dans son travail. Il est heureux. C'est cool. Ah, sa vieille vieil pique que je dois ramener. Oh. Parce qu'en plus, avec eux, tu peux pas dépasser les 10 km heure sans qu'ils fassent une flippe, hein. Le voilà, le loulou. Bah alors, monsieur On a un petit peu abusé du péqué Bon, bon. Aïe. Ah oui, c'est vrai, faut pas rouler trop vite, hein, parce que sinon, monsieur, il est pas content. VIP effrayé, genre VIP c'est une race humaine, tu sais. genre VIP c'est un être à part, c'est pas un humain comme les autres, c'est un VIP, attention, VIP effrayé et non personne effrayé. Bon alors monsieur, on est KO Il dort, qu'est-ce que tu veux qu'il soit effrayé Il se rend même pas compte là, avec la dose d'alcool qu'il a dans le sang, c'est bon. Ouh Par contre l'accident tout va bien, hein. il a pas peur. Hein. Quoi qu'il en soit, il est retourné chez lui, c'est bon, il va pouvoir faire sa petite gueule de bois tranquille. Moi j'ai bien envie d'aller au parc d'attractions. Et là je peux rouler Ouais Waaah, wow. attention, j'arrive wow. et Eh, on aurait dit une danse de voiture Aïe Hop là, on va y arriver, on va y arriver wow. Non Monte Oh bah tant pis, hein Eh, très bien là Je voulais le pousser dans les rails, zut Eh, parle avec la bouche ouverte Ouais, c'est un bon tour, c'est un bon tour, c'est un bon tour Ouais On y va, ouais Oh là là! Oh là là, ça monte très haut, dis donc! Oh! Oh là là, j'ai peur! Oh là là, j'ai peur! Oh! Oh là là! On y va! On y va, ça y est! Oh là là! Oh là là là! Yeah, youhou ouais! Ouais, je gagne des XP en fait, un jour! Ouais! Y'a pire, ça baissera! Oh là là! Oh là là, ça va tourner là! Oh, ça va décoiffer là! Oh, attention! Hein Yopi Ah oui d'accord c'est une façon de sortir d'un manège oui Ouais y y'a un monsieur Bah hey, hey, hey tu veux quoi toi Eh hey, hey, Eh hey, hey. tu veux voir mon pistolet à eau Oh là là le pistolet à eau Allez, ouais, moi je fais un petit tour. Oui C'est Clobo. L'océan. Bon, euh, la dose de fun ici, voilà. Oui, on descend. Ah bon vas-y, c'est pas au fond. Attends lui, je vais essayer de le foutre dans le manège. et monsieur et monsieur Oh hein? Il est mort? Frère, ils sont fragiles ici. Monsieur, faut pas avoir peur. C'est il... pas moi qui l'ai tué, il a fait une crise cardiaque. Ah, ah. Allez, battez-vous! Battez-vous! Battez-vous! Let's go! Baston! Baston! Oh! Il t'a insulté de stupides bites! Oh! Je sais même pas si ce mot est censuré sur YouTube ou pas. Bravo! Ouais! Bah c'est bon, il est mort, hein. Ah, bah oui, bah oui, j'ai tout vu, bah oui! Ah, bah oui! Cours, Forest, cours! Oh, j'ai de pas l'écrase dans la nature mort enfin, c'est quoi cette éducation Tu ne mérites pas de te promener sur la plage C'est mal Voilà ce qui t'arrive quand tu ne respectes pas la nature La nature se venge Allez, cours Enfuis-toi, loin de la plage non, mais Tu veux quoi, toi qu Tu veux quoi hein Salut Salut ah, qu Oh, oh ben Oui, oh ben oui, ça veut se battre, du coup, mais ça c'est s'est même pas resté debout, hein. pouvoir Tu tombes d'une façon, c'est majestueux Oh bah t'es tombé, oh, oh, bon il est tombé encore, bon, bon alors, bah, euh, elle remplace tes jambes bec. Oui oh, il s'est pas frappé. Oh. Loser toi-même, regarde, oh, le loser il est tombé, oh. Oh, hé, hey, pourquoi moi j'ai la police alors que eux, quand ils me tapent, ils ont rien Vous enfuyez pas, c'est pas moi qui l'ai tué, il a fait un AVC, c'est bon. Hop là, allez, je me barre. Yeah. Vous me retrouverez jamais Et regardez là les flics, oh les flics, oh Oh là là. oh, oh, oh. Rattrapez-moi <rire> si vous le pouvez On va aller embêter des gens là-bas Elle n'y voit que du feu, elle n'a pas remarqué que j'étais derrière elle. Maintenant on va courir. Plouf ouais. Oh mon dieu, on m'a poussé dans l'eau Police, arrêtez-vous Contrôle d'identité non Je vais le signaler à la police supérieure. Contrôle des papiers Ah T'as foncé sur un flic, monsieur. Voilà, par toi T'as plus de permis. Plus de voiture, plus de permis. Bien. C'est bien mon boulot de police. Bonjour. Contrôle des papiers. Baissez la vitre, s'il vous plaît. Monsieur, baissez la vitre Baissez la vitre Voilà <rire> Monsieur, j'ai pas contrôlé vos papiers On ici. Monsieur Pardon Pardon Comment ça tu me fais un doigt d'honneur Respecte un peu les flics. La police a été appelée, c'est moi la police. La police qui cherche la police. Oh bah il est mort. Ouais. Mes collègues ils m'aiment pas. Mes collègues ils sont jaloux parce que moi j'ai eu une promotion et pas eux. C'est tout. Vous êtes mon nouveau chauffeur. Vous pouvez y aller. Ouais. Mais ne pas, c'est bon. que tu veux te battre peut-être. Tête. Ah pas bah, monsieur pas bah, votre camion Mais il a abandonné son camion Je dis non aux abandons des camions Mais pourquoi j'ai la police Il a abandonné son camion, je l'ai recueilli, c'est tout C'est mon camion maintenant Voilà Cadeau Vous avez gagné 2000 euros de récompense pour votre bon comportement, continuez comme ça, merci Je vais tuer encore plus de gens Regarde, ce monsieur il est méchant, fuis T'as cassé mon cou oh Ah, bah baston. Allez, hop, stop. Voilà, battez-vous. Mais non, pas moi hey Et si vous continuez comme ça, je vais vous pousser dans le feu. Hein. Ah, hey dans le feu. Et voilà, à plus. Coucou tout le monde, alors comme ça vous voulez venir dans ma boîte Eh ben je vous viendrez pas. pas oh. Lui, il est trop occupé sur son téléphone, il a rien vu Ah, encore un mec relou au bar. Vas-y, comment ça, la bière, elle est passée à 2,50€ au lieu de 2,49€. Oh, il est pas content, moi. Allez, hop, dehors. Oh, ma pierre. Au revoir.